Donc dans ce cours, je vais vous parler de deux points qui sont la séquence et la cascade d'expression que vous allez retrouver constamment en Pharo. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir, souvent vous avez plus, plus, plusieurs expressions qui se suivent, et donc on va devoir les séparer, donc on va les séparer avec un point. Donc c'est ce que je montre sur l'exemple. Là, vous avez transcript cr avec un point. Ça veut dire, je veux ajouter sur le transcript, le transcript c'est un petit euh, outil pour faire... Euh, du log, donc je veux mettre, je veux passer à la ligne, je veux montrer l'objet 1, et je veux montrer l'objet 2, et vous voyez, j'aurais pu mettre un point ou pas, et donc les, mes expressions sont séparées par des points. Donc en fait ce qu'il faut voir là, c'est un autre exemple, euh, là j'ai défini mes deux variables, deux variables locales, je définis une workstation, c'est un simulateur de, de réseau, je mets un point parce que c'est la fin de cette expression, et je continue sur mon autre expression. J'aurais pu mettre un point ici parce que c'est ce qui est expliqué, c'est qu'un point, c'est un séparateur, ce n'est pas un terminateur. En Java, vous seriez forcé de mettre un point virgule ici et ici. Dans Faro, vous n'avez vous avez pas besoin. Donc, ce qu'il faut voir aussi, pour les débutants, parfois c'est un peu euh, étrange, c'est que les, les barres verticales sont des définitions de variables locales. Vous aurez un cours là-dessus aussi dans le futur. Et il n'y a pas de point. On ne met pas un point ici. Donc, en général, on met définition de variables locales et on attaque, et après la, après la première expression, on met un point. Donc maintenant, il y a autre chose, c'est que souvent, on se trouve dans la situation suivante où on aimerait envoyer plusieurs messages au même objet. Et comme on est un peu feignant, on aimerait bien éviter de répéter toujours le receveur de l'objet. Donc regardez le cas de figure. J'ai transcript cr, transcript chaud, transcript... Vous avez vu que déjà, j'ai dit trois fois transcript, alors que j'aimerais le dire qu'une seule fois. Je peux le faire, je vais utiliser ce qu'on appelle une cascade, c'est le point virgule. Donc là, je vais faire transcript cr... J'envoie le message CR à l'objet transcript et la cascade dit, à partir de maintenant, tous les messages sont envoyés au même receveur que le premier. Donc, ça veut dire que show1 va être envoyé à transcript, que show2 va être envoyé à transcript. D'accord Donc, je répète un petit coup parce que c'est un point particulier. J'envoie je, le premier message, CR, normalement, et à partir de CR, je dis, au lieu de mettre point, qui est un séparateur, je vais mettre un point, virgule, je vais dire tous les autres messages, tu les envoies, au même receveur. Donc show1 va être envoyé au même receveur, point virgule, dit bah, show2 va être envoyé au même receveur que moi. Voilà. Donc un autre exemple, Imaginons, souvent, on veut, créer, on veut créer une collection, donc on dit, bah moi, j'ai une collection, donc je définis une variable C, dans la variable C, je mets ma collection, ah, vous voyez le point hein, ici, je mets 1 dans la collection, je mets 2 dans la collection, bah, cette expression est strictement équivalente à celle-là. Ça veut dire que là, je vais faire order collection new je la crée et j'envoie le premier message add1 pour ajouter un élément et je mets point virgule, ça veut dire je veux envoyer ce message-là à cette collection. Donc, moi, ce que je vous suggère quand vous abordez Pharo, c'est ne vous prenez pas la tête à utiliser la cascade. Par contre, comme vous, pourquoi on vous l'a présenté, c'est que vous allez lire du code et que dans le code, les gens l'utilisent. Et une fois que vous aurez compris que vous êtes à l'aise avec cette syntaxe-là, avec les points, vous pouvez vous dire, bon, bah là, je peux commencer à être un peu plus agile et je vais utiliser la cascade. En général, c'est comme ça que moi, j'ai appris, c'est tranquillement de passer les étapes une par une. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on a le point qui a un séparateur, qui est l'équivalent du point-virgule en Java. On a le point-virgule qui est une cascade qui évite de répéter plusieurs fois le même receveur. Et la cascade rend la dernière, le, la valeur de, du dernier message envoyé.